Mon nom est Rito Joseph, euh, conférencier sur l'aspect culturel identitaire. Euh, je fais aussi les promenades historiques avec Black Munchild Experiences. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mes quatre choix de livres. Donc, premièrement, il euh, y a Le Grain de Sable qui est écrit par un très bon ami à moi, Webster, qui relate la vie d'Olivier le Jeune, donc la première personne noire répertoriée ici, c'est-à-dire le premier esclave noir. En Nouvelle-France, qui sera aussi la première personne à aller à l'école ici. Donc, euh, très bon livre que je suggère aux enfants comme aux adultes. Ensuite, il y a La Pendaison de Marie-Joseph Angélique, qui est écrit par Dr. Afua Cooper, euh, qui nous relate la vie de cette dame, Marie-Joseph Angélique, de son nom euh, Nouvelle-France qui est né au Portugal, qui est né à Madère, qui a vécu ici, qui a été accusé d'avoir mis le feu à Montréal en 1734. Donc Troisièmement, il y a aussi Fear of a Black Nation de David Austin qui relate la vie euh, des communautés noires dans les années 60, mais pas juste les communautés noires, mais les mouvements euh, les mouvements anti-impérialistes, les mouvements euh, antiracistes, les mouvements de décolonisation, euh, que ce soit euh, de par le continent africain, les émeutes dans les communautés afro-descendantes et comment tout ça en fait impacte euh, le na nationalisme québécois. Ensuite, euh, quatrièmement, il y a Les Noirs à Montréal de Dorothy Williams qui est un... Euh, parcours démographique de la communauté noire, c'est-à-dire comment elle est arrivée euh, avec euh, les, les porteurs dans les trains à la fin du 19e siècle et comment même ces, ces communautés vont se faire gentrifier et va donner aussi euh, place à une nouvelle communauté noire, la communauté haïtienne qui arrive ici même à Montréal. Donc je pense que c'est important de comprendre ces parcours entre les différentes communautés euh, Afro-descendantes, multiculturelles qui existent sur l'île de Montréal à la grande échelle du Québec, du Canada pour pouvoir avoir cette compréhension globale de qui on est. Donc merci beaucoup, mon nom est Rito Joseph, j'espère que vous allez apprécier ces lectures.